Harry Potter, miniature adventure game. Donc là, on est sur euh, la euh, version euh, 2, hein, la V2, qui est proposée par Légion Distribution, qui est en français. On va toujours retrouver cette boîte euh, en fer, un peu euh, boîte à gâteau. Euh, moi, j'aime bien le clin d'œil. En plus, euh, c'est vrai que c'est plutôt rare. Est-ce que c'est pas trop cher de produire une boîte comme ça Est-ce qu'il ne faut pas mettre les sous euh, ailleurs que là-dedans Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, la, la, la démarche y est, et je trouve qu'elle est plutôt bonne. Contenu euh, de la boîte, euh, bon, euh, on, a, euh, on a trois plateaux, on a euh, neuf cartes de personnages, neuf personnages en tout. On va avoir euh, des cartes de potions, d'artefacts, d'aventures. Hein. On verra tout ça quand on fera le let's play, je vous présenterai le jeu, puis on fera une partie sans aucun doute avec un invité. Là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est regarder le contenu et voir si... Il y a des améliorations par rapport à la première version. Allez. Alors. Couvercle. Donc. On va ouvrir la partie plastique. Oh, C'est déjà un peu arraché. Donc, les problématiques qu'il y avait, elles étaient principalement sur, euh, sur les pions. Hein. Donc, on va regarder ce qu'il en est. Ah, alors, le livret. Bon, livret mou, mais euh, quand même euh, plastifié, avec un avantage certain cette fois-ci c'est qu'il est intégralement euh, traduit. Donc, euh, un grand merci à euh, Légion Distribution. Bon, après, c'était pas euh, compliqué à prendre en main en anglais. Mais finalement, je trouve que c'est très agréable de l'avoir en français, comme ça. Et euh, ben voilà, je trouve que c'est une bonne chose. Un bouquin avec euh, une charte graphique qui correspond bien à l'univers. Donc euh, voilà, on s'attardera sur les règles. Lorsque je ferai le let's play, je ne ferai pas de présentation des règles. Hein, je ferai directement un let's play ah ouais. et on, on regardera, on fera une expli-partie. Voilà. Avec euh, de belles photos des figurines. Figurines qui font sans doute partie hein, euh, des plus belles qui soient sorties ces dernières, ces dernières années. Mais bon, l'univers le mérite. Voilà pour le petit bouquin. On va regarder les pions. Alors, il y avait un gros problème sur euh, les punches. C'est que, en fait, ce n'était pas centré dans la V1. C'est C'est-à-dire que c'était carrément euh, très très très mal, très très mal présenté. Très très mal découpé. Là, je peux vous dire, à première vue... Que euh, la problématique est, euh, est corrigée parce que vous voyez quand je je dépunch là euh, je suis voilà je suis quand même pas euh, j'ai quand même pas un gros là en l'occurrence hein, dans la dans la viande il y avait vraiment c'était presque allez à, à 75% excentré alors moi c'était des ouvertures que j'avais que j'avais constaté je sais pas si pour les gens c'était comme ça pour tout le monde en tout cas ici on a euh, on a on a des choses qui sont qui sont plus calibres on a des choses aussi qui sont beaucoup plus épaisses au hein, euh, niveau carton. On est sur euh, on est sur de l'épaisseur de carton euh, que je dirais euh, classique, euh, mais en l'occurrence le jeu n'en bénéficiait pas. Je sais qu'ils euh, qu avaient des pions qui étaient presque en mode en mode papier et euh, ça ça avait beaucoup beaucoup fait crier euh, la communauté. Donc euh, là et eh ben euh, voilà il euh, y a eu il euh, y a eu de l'écoute et euh, vraiment. Je peux vous garantir qu'au niveau des pions, on est à la fois centré et que l'épaisseur carton et la qualité d'impression sont enfin au rendez-vous. Donc, pour ceux qui avaient des doutes, il y a eu du travail de ce côté-là. Au niveau des plateaux, on se retrouve toujours avec les, euh, les, trois, les trois séries de plateaux qui sont recto verso. Hein. Et euh, en fait qui représente bah, ici l'extérieur de Poudlard et puis euh, ici euh, la forêt. Alors pareil, pas, euh, j'ai pas euh, eu entre les mains ceux de la V1, mais là on est très quali. Euh, C'est-à-dire que quand on passe la main dessus comme ça, là c'est un peu doux et légèrement euh, comment dire, euh, collant, grippant en fait. Comme si c'était du caoutchouc. Hein, c'est un espèce de papier caoutchouteux qui a été mis dessus. Euh, genre, si vous posez une figurine, elle n'aura pas, pas tendance à se déplacer euh, toute seule. Donc euh, là aussi, euh, très très, euh, très bon point de ce côté-là. Euh, au niveau des impressions de plateau, eh ben, je trouve aussi que c'est euh, très honorable. On est euh, à peu près à la hauteur de ce qu'on qu peut faire chez Games. Euh, voilà, On a peut-être un petit peu moins de détails au niveau des dessins. Mais franchement, je reviens sur la qualité du revêtement qui est là. Euh, voilà, on a une qualité, je ne peux pas vous transmettre cette sensation par vidéo, mais on a une qualité qui est, euh, qui est un peu au-dessus de ce que j'ai déjà rencontré. C'est pas glacé, c'est mat, et donc c'est un petit peu caoutchouteux, et du coup, c est, c est, c est, ça colle. quoi. Ça colle et ça permet à la figurine, alors ça colle pas de haut en bas, mais ça colle de droite à gauche, ça permet à la figurine de ne pas, de ne pas glisser d'une case à une autre. Ça, je ne sais pas si c'était le cas dans la première version, mais là... Chapeau, bravo, bien joué pour, euh, pour euh, Knight Model qui, euh, qui, assure, euh, qui assure la production. Voilà, donc on a trois plateaux hein, qu'il faut mettre les trois à côté des autres, les uns à côté des autres. Trois plateaux qui correspondent à l'extérieur de Poudlard et puis, et puis trois plateaux qui correspondent à une forêt qui doit être la forêt, euh, la forêt du film. Ah, On se retrouve avec un revêtement mousse. On va regarder... Ouais, alors là, euh, toujours une légère déception, moi j'aime pas voir ça en fait. J'aime pas voir euh, les euh, euh, les figurines comme ça qui se baladent, parce que ben, euh, en fonction du, du, du mouvement. Alors, il y avait eu de la casse, je me souviens, des gens qui se plaignaient. Là, c'est pas mon cas, je me retrouve avec des, les parties les plus fragiles euh, sont, euh, sont, euh, sont soublistes. Alors maintenant pourquoi ne pas avoir mis les autres, euh, les autres parties euh, sous blist également, je ne sais pas, pas. Je sais pas. On va regarder d'un petit, euh, petit peu plus près. Vous voyez au niveau. Euh, alors on a des compartiments, hein, les figurines sont bien, euh, sont bien protégées euh, dans leurs compartiments. Et puis bah, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont parti pris de prendre les, les, les parties les plus fragiles de la figurine et en fait de les mettre dans, euh, dans des blistes. Pourquoi ne pas tout mettre dans des blistes je ne sais pas. Mais au moins, l'avantage, c'est que euh, ben n'aurai pas, euh, pas de casse euh, pour cette partie-là. Euh, au, euh, au niveau du débardage, j'ai quand même le sentiment aussi qu'on est euh, sur du mieux. Il hein euh, y, y a moins de travail de débardage qu'il y a pu en avoir. On avait vu des figurines qui, étaient, euh, qui bavaient euh, beaucoup. Euh, on regardera ça quand je les aurai montées vous verrez en, en fin de vidéo, je vais vous les monter sans les peindre, mais ça, quand même, voilà. Au final, c'est beaucoup moins baveux euh, que ça l'était dans la, dans la première édition. Euh, je sais que la première édition, euh, ça avait, ça avait grincé des lents. On se retrouve aussi avec les, les, les fameuses petites, euh, petites araignées, là. Hein Donc, tout y est. On va retrouver également, et là, on les verra euh, en jeu, les cartes. Les cartes dont vous pouvez Remarquez qu'elles sont euh, toutes intégralement euh, traduites. On va retrouver également euh, les socles, qui sont euh, les mêmes euh, qu'à euh, qu qu l'origine, donc avec cette espèce de petit effet euh, de sol euh, euh, londonien. Je trouve ça sympa. Et puis euh, là en dessous, je me suis demandé ce que c'était. Ce, ce petit cercle, en fait, ça permet de poser un aimant et euh, c'est bien utile en fait pour, pour aimanter, euh, aimanter les socles, en faire en sorte à ce que vos figurines ne se barrent pas pseudo mauvais point, euh, ici on a les dés, c'est des gros dés, donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt quali d'avoir des gros dés, par contre voilà, on est dans un univers un peu onérique, on est dans un univers un peu de parchemin, et on se retrouve avec des gros dés bleus euh, là dessus je vous dis quoi, quoi je me demande, je comprends pas trop pourquoi on n'a pas mis l'accent là dessus, vous voyez je parlais d'une boîte en fer c'est bien une boîte en fer, c'est beaucoup plus pérenne euh, ça ne se euh, ça ne se casse pas c'est sûr mais euh, mais bon euh, faire euh, faire comme ça mettre comme ça des, euh, des gros euh, des bleus euh... c'est dommage on aurait aimé avoir un dé un peu texturé euh, il se fait des choses tellement belles dans l'univers dans l'univers des dés enfin quand je vais au PEL je vois des gens qui vendent des choses c'est c'est absolument absolument merveilleux euh, ça aurait mérité voilà une impression d'un dé euh... À la, à la, au, niveau du, au niveau du jeu et puis au niveau de l'univers parce qu'on est quand même dans un univers qui est, qui est, qui est onérique donc ça leur est mérité voilà c'était un tout premier unbox euh, de Harry Potter The Miniature euh, Game je vous laisse avec les macros des figurines que je vais monter et que je vais vous montrer là tout de suite en macro sans les peindre je vous donne rendez-vous sur Twitch on peindra ces figurines pour préparer le let's play avec du contraste, hein, je ne suis pas un foudre de guerre au niveau de, au niveau de la peinture. Et puis, bien sûr, bah, je vous donne rendez-vous également sur cette même page euh, YouTube pour euh, voir une partie commentée avec un invité. Allez, je vous dis à très bientôt et merci à Légion Distribution pour sa confiance. Voilà, bon, alors ces figurines, qu'est-ce qu'on peut en dire elles sont très très très délicates, euh, je ne vous cache pas qu'on transpire un peu quand il s'agit de les monter. Petit rappel, attention, c'est de la résine, donc il va vous falloir une colle spéciale, en tout cas différente de celle que vous utilisez hein, pour, pour euh, vos Warhammer ou, ou, ou le Star Wars Légion. Euh, tout simplement, c'est de la glue 3. Euh, mais euh, voilà, quand on ne le sait pas, on a une petite déconvenue, on se dit, qu'est-ce qui m'arrive Ça colle pas, j'ai l'impression de poser de l'eau sur, sur les figurines et oui c'est normal c'est de la résine pourquoi de la résine sans doute parce qu'on a un tirage qui est moins conséquent hein, qu'un jeu classique et donc euh, ben euh, voilà quand on, fait, quand on fait un jeu avec un, un faible tirage on, on, on fait de la résine parce que les moules pour le plastique c'est des moules en acier et c'est assez onéreux à faire L'avantage de la résine, c'est que euh, ben, ça permet de faire des volutes et des, des détails qui sont euh, vraiment significatifs. Hein, vous pouvez le voir là sur le, sur le Harry. Euh, au niveau débardage, je trouve qu'il y a du mieux. Il euh, y a moins à débarder que ce que j'avais vu. Malgré tout, il y a quand même des choses qui sont un petit peu bizarres, notamment au niveau des capuches. Euh, mais euh, la résine, ça se débarde extrêmement bien et extrêmement facilement. Le gros point noir de la résine, c'est que c'est fragile, euh, très très très très très fragile, et, euh, et donc euh, faut faire très attention quand vous prenez en main vos pièces puis quand vous commencez à les barder, parce que ça part très très vite et, euh, et ça casse comme du verre. Euh, les figurines euh, de Harry Potter euh, sont les mêmes que les autres. Hein. Toutes les figurines en résine euh, subissent ce genre, ce genre de, de, de problème. Par contre, vous voyez, là, on, on arrive à avoir des draperies qui sont vraiment sympas, vraiment chouettes. J'ai hâte de tenter euh, la peinture dessus. Euh, on verra comment ça se comporte, hein, notamment avec la contraste. C'est peut-être pas bienvenu, mais euh, voilà, moi, j'ai décidé de peindre avec ça. J'aime beaucoup ces derniers personnages. Pourquoi Parce que déjà ils ont des poses qui sont euh, très stables, très, euh, voilà, avec beaucoup de prestance. Et puis, euh, puis je ne vous cache pas que ça fait une petite pause au montage, parce que quand vous avez monté Hermione, euh, vous vous dites, mon Dieu, si je dois toutes les monter comme ça, ça va être, ça va être long. Mais euh, voilà, les figurines sont très belles, les détails sont, sont vraiment significatifs. Voilà, vous noterez là que bah, la baguette est cassée, que je n'ai pas trouvé le bout de ma baguette, donc je pense que euh, ça a été cassé avant d'être mis en sachet. C'est bien dommage, mais bon, ce n'est pas la fin du monde, hein, je vais le refaire. Euh, on notera quand même que là, la cape vole vraiment de façon merveilleuse.